Dans le cimetière, dans le cimetière. Oh, mec, je fly, je fly, regarde, regardez-moi, regardez-moi les gars. Regardez, je fly. 180. Regarde, levez les yeux, je vole. Je sais, je sais, je sais. Comment ça se fait là Je sais pas, mais j'aime bien. Je, Désolé, je joue plus, je vole. Au toi, Léo. Et je peux parier, je peux parier au katana en plus. Est-ce que je peux tirer J'ai peur de changer d'arme et que ça oh, me fasse péter un plomb. Oh, je vais péter un plomb, je me fais focus par toute la France. 152, le mec, sur toi. La team Rocket s'envole vers d'autres cieux Wesh wesh wesh wesh j'en ai l'un qu'un chez moi J'en ai l'un qu'un chez moi Putain mais pourquoi y'a deux personnes Wastlane on est en train de se fight Ferme la avec ton putain de